Aujourd'hui, j'ai envie de laisser, il n'y a rien qui m'intéresse plus que de laisser couler ce qui est là. D'arriver à être présent, de demander, puis de laisser couler. Mais sans l'expérience du vieux clocher, ça aurait jamais, ça m'aurait jamais construit comme ça. Euh, François, toi, dans ton livre, tu nous livres d'ailleurs que vous pourrez euh, avoir euh, à la sortie, euh, tu te dévoiles complètement, tu nous racontes ton, ton histoire, tu nous livres d'ailleurs que euh, euh, tu as eu une estime de toi-même extrêmement basse. Tu écris, j'ai eu le privilège, j'aime bien ce mot-là, de faire trois burn out c'est quand même beaucoup. Ouais, non. Non, plusieurs. Ah, je n'ai pas vu les autres. Ah, je sais pas. Ils arrivent. T'as peut-être relu, <rire> <la même ligne. rire> si relu la même ligne. Ça, bon, c'est fait... <rire> un manque d'attention, si t'as relu la même ligne. Trois burn-out. Un <rire> bon, burn-out. On va y aller avec un. <rire> c'est vraiment un privilège. Ah, c'est total. Qui a le privilège de faire un burn-out dans la salle, ici? Oh, yeah! Félicitations, bravo. Qui est, pense qu'il est dans le burn-out, ici? Oh, bravo pour la vulnérabilité. Oui, pour de vrai. C'est sûr qu'il y a probablement plus de, de personnes que ça. C'est un privilège fantastique, exceptionnel. Si je n'avais pas vécu mon burn-out, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est sûr. J'avais à passer par là. Si je n'avais pas vécu ma faillite, qui était une autre contraction exceptionnelle que j'ai eue, je ne serais pas ici, c'est sûr. Oui, il y a eu le burn-out, mais il y a eu euh, les premières conférences que j'ai faites. J'avais peur de tu parler... Je te en... raconte dans ton livre, ça mourir de rire. Oh, ben, Ce n'est pas, pas si drôle ah, que ça, si quand même. On je se calme. Suis... <rire> en... en fait... <rire> tu pensais que c'était un livre sérieux? Je ne pensais pas que c'était un livre d'humour que j'avais écrit. <rire> mais la Vous première... Ouais, ouais, je vais raconter quand même... Parce qu'il faut pas oublier que je suis de, à la base quelqu'un de manuel, qui vient d'une famille manuelle qui travaille de la terre. Et puis, le jour où je découvre qu'on a un potentiel exceptionnel, qu'on devrait assigner ça dans les écoles, moi, je suis illuminé comme un sapin de Noël, j'ai tout compris de la vie, et je veux donner des conférences. Et je fais peur. Hein? Tout le monde autour de moi, on peur quand, qu il, quand qu il, il me voit parler. Et je décide de louer une salle de spectacle à environ comme ça, il y a 250 personnes, et de remplir la salle avec des clients de mon domaine, des, des amis qui ont des motos avec moi, mes 20 employés, mes frères, mes soeurs. Elle est pleine, 250 personnes, et j'ai appelé ça le One Man Show, le jeu de la vie. Parce que moi, j'avais tout compris. Et j'ai écrit, écrit ma conférence mot à mot dans un cartable rouge, mot à mot là. Je pense qu'on avait comme 57 pages ou quelque chose comme ça, et je l'avais mis juste sur un banc à l'arrière. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, moi, j'avais pas pratiqué la conférence devant personne parce que je voulais pas le pratiquer devant 10 personnes puis qu'ils me jugent. Parce que s'ils me jugent, ils vont affecter ma confiance en moi puis je vais avoir de la misère à passer sur la scène après. Donc je voulais pas me faire juger à 10, moi. OK? Donc tu as pris 250? Mais je ne savais pas que j'étais. Je portais toutes ces blessures-là comme je les portais là. Donc j'arrive et là, il y a 250 personnes et le cœur me fait ça comme ça. J'entends plus rien, je suis nerveux. Les dames collent comme ça quand que je fais ma conférence. Je me promène d'un bord à l'autre de la scène comme ça, puis les dents sont collées. J'ai de l'eau sur le banc. Je veux pas aller boire de l'eau parce que j'ai peur du silence que ça va faire. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience, mais j'avais plus... Là, il pas juste les dents qui me collaient. Il en entendait... Dans le micro, c'est pas des farces, je vous le jure, là. Et là, je me demandais s'il attendait, et je parle vite, mais je parlais. C'est une diarrhée verbale, ce que je faisais. J'étais extrêmement nerveux, je me promenais d'un bord puis de l'autre, je cherchais mon texte dans mon cahier, et à un moment donné, je voyais les gens, Puis là, si on prenait un pose, une photo ici, comme ça, là, et je vous montrais la photo, vous avez à peu près toute l'air à vous emmerder, présentement. Parce que quand on regarde une conférence, on est là. Mais moi, j'ai peur de jugement et j'ai l'impression que j'ai 250 personnes qui me jugent dans ma nouvelle carrière et j'avais les go grosses comme ça, comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'en ai plus du tout. Mais, non, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est là qu'on devrait rire. Mais, rire. mais, en fait, je vois les gens et là, ils me regardent, regardent tout comme ça, j'ai l'impression que je suis en train de me faire juger et tout d'un coup, je fais comme... « Excusez-moi, j'ai perdu, Je trouve plus mon texte, je sais plus qu'est-ce que je dois dire. Et là, je suis désemparé. J'ai mes, mes 20 employés qui sont là avec leurs conjoints, conjoints. J'ai mes ch -ch chambres de moto. J'ai tout le monde qui ont François Lemay en haute estime. Mes clients, on est 250 pour le lancement de ma nouvelle carrière. Et je m'écrase sur la scène en pleurant. Non mais horrible. Je ne sais plus ce que je passe. Je... Honnêtement, j'ai souffert parce que j'étais face <rire> ah, mais solidement. Mais mais j'ai vraiment... J'ai compétit. Du à ta face. <rire> non, mais pour de vrai, là, c'était... C'était... Ouch. Quand qu on... Oui, mais écoute bien, je l'ai effacé. Ça me faisait tellement mal. Non, mais dans les six mois qui ont suivi, là. Ça me faisait tellement mal, mais à ce moment-là de ma vie, je ne savais pas que j'étais mis face à mes souffrances. Le mot « souffrance », même si j'avais fait mon parcours en coaching et tout ça, le mot « souffrance » n'avait pas pris ton, tout son sens. Aujourd'hui, dans ma vie, le mot « souffrance », là, c'est un bijou. C'est des bijoux qui se cassent derrière nos souffrances. Toutes nos, nos, nos ressources sont derrière ça. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Ma mère est assise sur un petit banc en bois, comme juste euh, la personne qui est là ici. Je vous jure ce qui est vrai, ce que je vais vous dire là. là ma mère, elle a fait sur son banc pour pas se lever de peur que je crois qu'elle s'en aille. Il fallait que ça soit mauvais, hein? Et le lendemain, il y a quelqu'un qui m'écrit un courriel en me disant « Monsieur Lemay, nous étions de passage hier au vieux de de Magog. Juste pour vous dire, c'est la pire conférence que nous avons vue de ma vie. Lâchez ça, vous n'êtes pas fait pour ça. Les genoux m'ont plié. » J'ai pleuré, je me suis tapé dessus, je m'en voulais, je ne voulais plus voir personne. Euh, j'avais gros dans, dans le tapis, j'avais honte, je portais la honte, j'étais pas prêt, j'avais l'auto-saboteur qui spinait. Mais, ce qui avait, devait être, a été. Ça m'a fait prendre conscience de mes ressources, de quest ce qui était là. Ça a repris un an et demi avant que je redonne des conférences, mais l'estime. Aujourd'hui, là, j'arrive sur une scène, je suis plus vraiment nerveux, je fais ce que j'ai à faire, est-ce que je suis préparé mais pas pas toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de laisser, il n'y a rien qui m'intéresse plus que de laisser couler ce qui est là, d'arriver à être présent, de demander, puis de laisser couler. Mais sans l'expérience du vieux clocher, ça ne m'aurait jamais, jamais construit comme ça. Juste une chose, il vient de faire une conférence dans une église et il y avait combien de personnes? 900. 900 personnes. Ouais. Regarde en toi et tu verras.